Bon, nous sommes très excités. Aujourd'hui est un grand jour. Nous allons à l'école. Nous allons nous instruire, nous allons apprendre. Qu'est-ce que nous avons déjà appris de très important à propos de l'océan Il y a de l'insécurité. Comme il est beau. On vérifie avant de sortir que la voie est libre. On sort et on rentre. On ressort et puis on re-rentre. Et encore une fois, on sort et puis on re-rentre. Tu peux même le faire quatre fois si tu veux. Hein. Ouais, T'as raison, on y va. Bon. Et puis on re-rentre. Moi, je verrais un requin Euh, ça, ça m'étonnerait. Tu rencontré des requins, toi Non, jamais, et j'y tiens pas plus que ah, mais ça. c'est jusqu'à quel âge une tortue de mer une tortue de mer euh, alors ça, pff, aucune tu idée. tu sais le voisin Bah, il dit, il dit, il dit que les tortues de mer, et eh bah, il dit que ça peut vivre jusqu'à 100 ans Eh bah, écoute, si je rencontre une tortue, je poserai la question. Quand j'aurai fini de tailler une bavette avec les requins.